Quelle image tu te fais de Brest Comment tu la définirais en quelques adjectifs En euh, quelques adjectifs, je la trouve vachement accueillante, vachement souriante, et euh, je pense que qu'assez jeune aussi. C'est pourri. Ouais. <rire> Franchement, c'est trop nul. Il peut tout le temps. Il n'y a rien à faire pour les jeunes. C'est pourri. J'aime pas. Euh, sympathique pour l'ambiance. Au euh... bon, niveau euh, beauté, c'est pas trop ça. Bon, c'est une ville bon, Elle est pas belle. Mais il euh, y a une qualité de vie, C'est pas un adjectif. Euh, grise, triste, Et voilà. Essentiel, incontournable, magique. Mmh, festive et associative. Tout est au centre-ville, et même s'il y a un moins de marin, c'est une ville qui bouge quand même, qui résiste. En oh, bref, c'est une ville formidable, je trouve. Pour moi, c'est la, la plus belle des villes, <rire> parce que j'y suis depuis mes dix ans et que j'ai 83 ans. Bah, la ville, elle est, elle est très belle, elle est très proche de la mer, ce qui prête au voyage et à l'évasion. Euh, elle est agréable à vivre, je pense qu'il faut culturellement, au euh, niveau des services, par contre, euh, bon, par moments, ce que je regrette, c'est un petit peu l'éloignement par rapport aux autres métropoles. Étonnante, conviviale, euh, à découvrir agréable à vivre avec j'habite à Saint-Martin, c'est un quartier où on trouve tout triste. triste. triste. triste. Ouais. Ouais. Ben gris, triste, ouais. Convivial, pluvieux. Ouais, convival, plus, convivial, plus convivial, pluvieux, euh, vanté. Reconstruite. <rire> euh, Brest euh, ben, c'est mort pour les jeunes. Il euh, y a du talent dans Brest. Le seul problème, c'est que, ben, je sais pas, au niveau des dirigeants, ils ne font pas grand-chose pour Brest. C'est agréable, les gens ils sont vraiment cool et puis euh, je trouve que c'est une ville vachement accueillante. Parce que moi, je ne suis pas d'ici, euh, je viens de, du sud de la France, Ventu là, en ce moment. Euh, je la trouve assez dynamique comme ville et puis. Euh, ben, enfin, je ne sais pas si c'est l'impression. Parce que je suis à la fac, parce que je vois plein de jeunes, c'est sûrement pour ça. Mais... C'est une ville moderne, mais qui se perd, qui. qui... Qui s'attriste de plus en plus. Vous le trouvez Oui. Non, je trouve oui, je que c'est. Non, je trouve c'est très aéré, c'est très bien. Bon, moi euh... je m'y plais beaucoup. Mais <rire> mieux que Oui que Moi c'est pas le cas. Il bah, y a un truc qui moi me gêne pas, c'est que je peux me trimballer en botte ou en bleu de travail dans Brest. Et ça me gêne pas et ça choque personne. Donc c'est un côté euh, très. Enfin, c'est vraiment vide à la campagne quoi. Euh, il fait beau tout le temps. C'est vrai. Euh, c'est une belle ville, euh, magnifique, euh, petite, calme, tranquille. Hein. Euh, agréable. Euh... Très plaisante. Euh... Grisâtre, <rire> venteux, très venteux. Et. Euh... gris, ouais, j'aurais dit. Hein. Euh, gris, euh, mais euh, moi j'aime bien cette ville parce que j'y vis depuis très longtemps. Amicale parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Et, euh... Et. en changement, on va dire. Euh, symétrique, grise, euh, triste mais euh, poétique, euh, gay parfois, euh, convivial, alcoolique. Des faux. Bien festive, quoi. En fait, faut faire la fête, sinon on s'ennuie bien à Brest. Quoi. Mais euh, je pense que c'est une ville très accueillante et euh, une ville qui bouge grâce aux étudiants. La plus belle ville du monde. Voilà. <rire> c'est un peu soviétique les constructions. La ville est sympa. Euh, grise, grisâtre. Ben, gris, triste, ouais. Moche, festive et associative. Euh, sympathique pour l'ambiance. Même ça bouge. Reconstruite. Attachant moche et euh, j'ai envie d'y rester.